Merci Céline, et puis merci pour cette invitation. Alors j'espère que je vais vous faire rêver. Euh, alors déjà, un petit souci, le rêve sera à moitié euh, fait, parce que je m'aperçois que toutes mes vidéos ne vont pas fonctionner. Donc il faudra que vous imaginiez. Alors l'océan austral, d'abord une petite définition, qu'est-ce que c'est Eh bien, si on prend euh, la géopolitique, c'est tout ce qui se trouve au-delà du 60e euh, parallèle sud. Si on se place niveau, euh, au niveau euh, topographique, eh bien c'est l'ensemble, l'océan, qui est bordé au nord par un système de rides. Donc là, ces deux définitions, pour les biologistes, ne sont pas du tout euh, bonnes. Et on se base plutôt sur la définition que donnent les océanographes, c'est-à-dire que l'océan austral, eh c'est l'océan qui est délimité par le courant circumpolaire. Et s'ajoute à cette définition, une définition biogéographique, dans cet océan austral, en fait, on va avoir deux domaines, un domaine antarctique propre et un domaine subantarctique. Que connaît-on de l'Antarctique Alors, déjà, l'océan Austral, je ne vous ai pas dit, c'est quand même le seul océan au monde à être circulaire. Et puis, il entoure un continent qui est l'Antarctique. Que connaît-on de la faune antarctique Eh bien, on connaît essentiellement les manchots. Hein. Il y a plusieurs espèces. Je ne vous ai pas mis le manchot empereur. On connaît les phoques. On connaît les baleines qui passent, les oiseaux. Voilà bon, où... Je me sers. En haut, vous avez. Ah, je suis fâchée avec la technologie, là. Excusez-moi. Il faut que je prenne en main. voilà, Un goéland, qui est une, le plus grand au monde, avec une envergure de 2,50 m. Et puis, on a une faune euh, terrestre qui est essentiellement euh, représentée par des acariens, des tardigrades, des rotifères. Et ici, vous avez euh, une euh, mouche qui est endémique dans l'Antarctique. Et c'est le plus grand animal terrestre qu'on trouve en Antarctique et qui mesure 6 mm de longueur. En revanche, que connaît-on de la faune marine eh bien, euh, Depuis quelques années, les prospections sont importantes. Et contrairement aux idées reçues, eh bien, on s'aperçoit que cette faune marine antarctique, elle est non seulement abondante, mais très diversifiée. Ici, je vous ai mis quelques images, et ce, jusqu'à plus de 900 mètres de profondeur. Donc là, normalement, il y a un film, si on a le temps, je vous le passerai après, qui vous montre justement l'extrême diversité de ces milieux. Et avant de vous présenter toute cette diversité, eh bien, je vais vous faire un petit peu d'histoire pour situer euh, le contexte de cette faune marine. Alors, d'abord, une histoire géologique. Il y a 65 millions d'années, on est à la limite Crétacée-Tertiaire. Eh bien, le, le continent antarctique, en fait, ne formait qu'un bloc avec l'Australie, l'Antarctique et l'Amérique. À l'Oligocène inférieur, 36 millions d'années, la Tasmanie... Et l'Australie se sépare. On a mis en place d'un courant circumpolaire qui est presque complètement euh, antarctique. Hein, pas complètement, ici, vous voyez, euh, le, le courant ne peut pas encore passer. C'est ce, l'époque des premières glaciations polaires. Et puis, vous avez donc l'établissement de ce qu'on appelle le front polaire, qui est un courant. Et enfin, au Miocène inférieur, il y a 21 millions d'années, la séparation se fait entre l'Antarctique et la Marie du Sud par le passage de Drake et le courant devient vraiment circumpolaire. Et c'est à ce moment-là que se met en place la faune marine bintique actuelle. Alors, que veut dire le mot bintique Eh bien, ça représente tous les organismes, aussi bien animaux que euh, faune, que flore, qui vivent sur le substrat ou bien à l'intérieur du substrat. Regardons maintenant un petit peu l'histoire climatique. Le front polaire qui s'est mis en place, eh bien, à partir du moment où il s'est mis en place, va fluctuer en fonction des périodes glaciaires et interglaciaires. Donc ici, à la base du Miocène, on est à une période interglaciaire. Vous voyez le front polaire entoure l'Antarctique. Fin du Miocène euh, supérieur, on a une forte glaciation. Du coup, le front polaire va se décaler de 300 km. Et à la fin du Pléistocène, et c'est l'époque, maintenant on est dans ce contexte-là, on est en période interglaciaire, donc le fond polaire a régressé. Quand on est sur ces périodes interglaciaires, glaciaires, vous voyez que le plateau continental qui est représenté ici, en période interglaciaire, va héberger de la faune, alors qu'en période glaciaire, quand les glaces vont s'avancer sur ce plateau continental, eh bien, euh, les, les faunes vont être arrasées hein, à ce niveau-là, et puis il y a des endroits le plateau continental n'étant pas régulier, où on va avoir des poches dans lesquelles eh bien, vont se trouver des faunes qui vont se réfugier. Et ici, vous avez une carte avec les zones en verte qui présentent des zones de refuge euh, potentielles. Si on regarde maintenant ce, cet océan euh, austral, si on regarde ses caractéristiques, eh bien, on s'aperçoit que euh, cet océan austral, il est isolé géographiquement. Hein, il est à une grande distance des autres plateaux continentaux. Que le plateau continental est affaissé. Hein, il, va, il a une moyenne de 500 mètres de profondeur. Alors, chez nous, hein, c'est 200 mètres. Et il peut aller jusqu'à 900 mètres. Donc, vous voyez, très affaissé. Et pourquoi ce plateau continental est affaissé Eh bien, il ne faut pas oublier que sur le continent antarctique, on a une calotte glaciaire qui est importante et qui pèse. Donc, du coup, le continent eh bien, s'enfonce dans l'eau. On a peu de terre émergée. De ce fait, on a peu d'apports sédimentaires terrestres. On a un isolement thermique. Les températures de l'eau sont comprises entre moins 1,5 à moins 1,9 degrés. Et ça fluctue très, très peu dans l'année. La, la salinité est à peu près constante et on a une teneur en oxygène qui est double. La caractéristique de cet océan de glace, eh bien c'est... Euh, pardon c'est un lapsus, de cet océan austral, c'est d'avoir l'impact de la glace. Alors quels sont les impacts de la, de la glace On a d'abord le pied de glace qui correspond en fait à une langue de glace qui vient de la terre et qui se prolonge sur la mer. En général, cette langue va s'enfoncer jusqu'à 10 mètres de profondeur. Vous avez ensuite le, la glace de fond, c'est-à-dire que l'eau de mer va geler hein, quand les températures redescendent un peu. Et euh, cette euh, glace de fond peut aller jusqu'à 30 mètres de profondeur. Donc, en général, vous voyez, quand ça gèle, eh bien, toute la faune qui se trouve sur le fond va être euh, détruite. Et enfin, vous avez les icebergs. Et lorsqu'on regarde par satellite les trajets, alors vous voyez, il y a des trajets quand même préfé préférentiels, hein, des icebergs, et puis si je vous ai mis... La, la photo, pour vous rappeler que l'iceberg, eh il y a plus de glace sous l'eau qu'au-dessus. Et du coup, l'impact de ces icebergs, euh, ils vont, vont racler le fond. Et ce raclage peut se faire sentir jusqu'à 500 mètres de profondeur. Donc vous imaginez, quand il y a un énorme iceberg, les dégâts que ça peut faire sur la faune. Cet océan austral se caractérise donc par un système de front, hein, donc le courant circumpolaire, qui est constitué de plusieurs courants, dont le front polaire. Et en fait, ce système-là est une véritable barrière, c'est-à-dire que les organismes qui vont vivre ici vont avoir du mal et ne pourront pas traverser les eaux, ce qui fait que les organismes qu'on va trouver ici seront différents de ceux trouvés de l'autre côté de ce courant circumpolaire on a enfin une saisonnalité très marquée de la, production, de la production primaire. Alors on va voir si là, mon petit... ...fonctionne, voilà. Donc ici, vous avez la glace hein, au cours de l'année et vous voyez que la production primaire bah, va dépendre hein, de l'étalement euh, de la glace ou non. Et vous voyez qu'il y a une période très très courte où il y a très peu de glace au cours de l'année et où on va avoir un bloom de production primaire. C'est ce qui est marqué sur ce graphique. Alors, vous voyez, il y a des étés euh, qui sont très, très courts et des périodes euh, d'hiver très longues. Et pendant ces étés, eh bien, effectivement, euh, le nanoplancton et le microplancton eh bien, vont euh, se développer et vont servir de nourriture aux organismes qui vivent dans la colonne d'eau et sur le fond. Alors, combien d'espèces avons-nous Après tout, je suis là pour vous parler de biodiversité, entre autres dans euh, cet océan austral. Au jour d'aujourd'hui, on estime qu'il y a 8806 espèces recensées. Vous voyez, c'est quand même assez précis. Euh, mais euh, le, on sait pertinemment que l'inventaire n'est pas exhaustif. Et les euh, modélisations nous apprennent qu'il y aurait potentiellement 17 000 espèces qui seraient euh, présentes dans cet océan austral. Alors... Cette diversité est bien plus importante que celle qui était prévue au départ par les scientifiques et elle s'avère être équivalente pour certains groupes à la diversité des zones tropicales et des zones tempérées. Alors pourquoi on pensait que cette diversité serait beaucoup moins importante Eh bien vous avez vu toutes les caractéristiques physiques que je vous ai données de cet océan font quand même que c'est un milieu qui est difficile, qui est très contraignant et il faut des faunes relativement particulières et adaptées à ce milieu pour pouvoir se développer dans ces eaux-là. Alors pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas décrit toutes les espèces attendues dans ce milieu Il y a différentes raisons. Actuellement, on s'est essentiellement intéressé à la macrofaune, voire à la mégafaune, et il y a très peu d'études de fait sur la méiofaune, la microfaune et les bactéries. Il y a un autre, euh, une autre contrainte, c'est l'exploration des zones. Alors quand vous voyez cette carte, -là, vous vous dites « oui, bon, bah, il y a quand même un million de stations qui ont été explorées autour de l'océan austral ». Oui, sauf que euh, ces stations correspondent en fait à des zones proches des différentes bases qui se trouvent sur le continent... Et puis, euh, on s'aperçoit que les zones profondes bah, sont peu ou pas explorées, que les zones, comme ici, qui sont éloignées des bases, sont peu ou pas explorées. Pourquoi Parce que euh, travailler euh, dans l'océan austral, euh, c'est contraignant. Il y a le problème de glace. On peut y aller sur une très courte période de l'année. Donc, euh, très difficile d'explorer ces milieux. Et puis, enfin, il y a toutes les zones qui sont sous les glaces qui sont non explorées. Donc, globalement... Même s'il y a un million de stations d'explorer, il s'avère que l'océan Austral eh bien, reste encore largement euh, à euh, découvrir. Pourquoi euh, aussi peu d'espèces eh Nous manquons euh, d'une part de taxonomistes pour décrire les faunes. Et d'autre part, les taxonomistes euh, qui actuellement euh, sont présents dans le monde sont surchargés de travail. Et en général, quand vous faites une mission, eh bien, il faut attendre à peu près entre... 10 à 15 ans, pour que les échantillons soient tous euh, déterminés. Et encore, dans les groupes où il y a des taxonomistes. Dans les groupes où il n'y a pas de taxonomistes, eh bien, les échantillons sont toujours stockés dans les collections. Ici, ce petit schéma, c'est pour vous montrer que, euh, même si on manque de taxonomistes, euh, il y a de plus en plus de campagnes, et qu'au cours du temps, vous voyez, là, ce sont les premières expéditions, on, avait, on a découvert 20%, euh, même pas 1 à 2% d'espèces nouvelles, et qu'au cours des expéditions, eh bien, vous voyez que le pourcentage augmente. Et actuellement, on est toujours en train de, de décrire des espèces qui sont nouvelles pour la science. Alors, je vous en donne quelques exemples. Eh bien, ici, c'est un crinoïde pédonculé qui a été découvert au large de Kerguelen. Ici, c'est une éponge. Alors, elle a été découverte par des Espagnols. D'où son nom choupa-choups, hein. la sucette, vous voyez, elle ressemble à une sucette, c'est une sucette espagnole. Donc les euh, collègues espagnols ont fait un petit clin d'œil en appelant cette euh, euh, éponge choupa-choups. Et ici, euh, c'est une acidie qui a été découverte euh, en terre à euh, Delhi euh, en 2011. Vous voyez donc toutes ces découvertes, là je ne vous en ai mis qu'un petit pourcentage, ça date des années 2011. Ici, on va s'intéresser plus particulièrement à un filhomme qui s'appelle les briozoaires. Donc, les briosière. Hein, on en a aussi sur nos côtes. Ça peut ressembler, vous voyez, à ça. On peut le confondre avec une algue. Qu'est-ce qui fait que c'est bien un animal ben, Vous voyez, quand on regarde au microscope électronique, ici, on a une colonie. Et par le trou, ici, par cette ouverture, eh il y a un animal qu'on appelle un zoïde qui va vivre Et vous voyez ici, on voit ce qu'on appelle l'alophophore qui va permettre en fait, à l'animal de filtrer les particules en suspension dans l'eau. Donc, on a énormément d'espèces de briozoaires dans l'océan Austral et euh, une station qui a été explorée en mer de Vedel euh, dans les années 2010. et eh bien, sur une seule station, le spécialiste a récolté 112 espèces. Il y en avait 12 qui étaient nouvelles pour la science. Et vous voyez, il y avait même un genre nouveau. Donc là, j'en ai illustré que quelques-unes. Donc, tout ça pour vous dire que nous sommes actuellement en pleine phase d'exploration et de découverte de cette faune et que, j'allais dire, à chaque jour, euh, on décrit une nouvelle espèce. Pourquoi nous sous-estimons aussi le nombre d'espèces Eh bien, parce qu'il y a aussi une importante diversité génétique. Alors ici, j'ai pris un exemple sur ce qu'on appelle des comatules, qu'on euh, qu retrouve sur tout le pourtour de l'Antarctique, qu'on retrouve aussi dans la région subantarctique. Quand on regarde ce, cet organisme, morphologiquement, on n'a qu'une seule espèce, variable certes, mais on a du mal à faire des, des, des populations. Et puis, lorsqu'on la séquence, c'est-à-dire lorsqu'on euh, analyse l'ADN de ces organismes, on s'aperçoit qu'il euh, y a sept lignées génétiques. Donc, ces sept lignées génétiques euh, ne veut pas le dire qu'on a sept euh, espèces différentes. On sait déjà qu'on a au moins deux espèces différentes, donc une même espèce morphologique, avec au moins deux espèces génétiques différentes. Donc, ce sont ce qu'on appelle des espèces cryptiques ou jumelles. Et puis, on s'est aperçu en regardant les vidéos du rove, eh bien que certains de ces animaux avaient des comportements différents, c'est-à-dire que certains, quand ils voyaient le rove, eh bien s'enfuyaient devant le rove, alors que les autres restaient euh, accrochés à leur support. Et on se pose actuellement la question de savoir si ces différences de comportement ne traduiraient pas une différenciation d'espèces. Ces espèces cryptiques, eh bien, on en trouve dans pas mal de groupes et on s'est aperçu, il y a une grosse étude qui a été euh, faite par différents chercheurs, que cet océan austral était une zone, où, alors en anglais on appelle ça des spécies flocs, en français ça s'appelle des bouffées d'espèces, en fait c'était une zone où actuellement eh bien, il y avait des espèces qui étaient en train de euh, se former. Donc on est dans un creuser de nouvelles espèces. Ça, c'est une spécificité. Actuellement, ces bouffées d'espèces sont essentiellement connues en milieu terrestre ou dans les milieux aquatiques, et notamment les lacs. Donc, l'océan Austral représente le premier exemple marin de zone où nous avons des bouffées d'espèces. Alors, cette faune bintique, eh bien, elle va se caractériser par la diversité de certains groupes, et notamment tous ces groupes que je vous ai représentés ici des éponges, des polyquettes, des pycnogonides, des crustacés, essentiellement des isopodes et des amphipodes, des échinodermes, des acidies et des briozoaires. Et on s'aperçoit qu'il y a une réduction drastique de la diversité de certains groupes, notamment chez les mollusques bivalves, chez tous les crustacés des capotes, c'est-à-dire qu'en Antarctique, vous n'allez pas trouver de homards ni de langoustines, et chez certains poissons téléostéens. Et on a une absence complète de prédateurs de type durophage, c'est-à-dire qui s'attaquent à des proies dures, telles que les requins ou les crabes. Alors, ici, c'est un petit exemple de la, la diversité euh, qu'on peut trouver euh, au large de la Terre Adélie, à DDU, hein, sur l'archipel de Pointe Géologie. Ce sont des photos qui ont été faites au Rove. Des polyquettes, beaucoup d'éponges. Ici, un pic hein, qui est au milieu de Briozoaires. Une comatule. Alors, vous voyez. On a des substrats qui sont par moments meubles et quand vous avez une patate dure, eh bien, elle est tout de suite colonisée par une faune importante. Dans ces substrats meubles, on a aussi une faune importante, mais on ne la voit pas à l'œil nu parce que cette faune, en général, eh bien, elle est dans le sédiment. Alors ici, c'est une éponge. Euh, à l'époque où nous étions sur le terrain, on la voyait très, très bien euh, au rove et on ne l'a jamais récoltée, un oursin. Une holoturie. Les poissons. Alors, les poissons, euh, dans l'océan Austral, euh, ont une particularité. Ils vivent essentiellement sur le fond. On les voit très, très peu euh, nager. Hein. Ils vont se déplacer très près du fond. Hein, ici, plusieurs espèces. Et on verra plus loin que euh, c'est un animal assez particulier qui, tombe, qui nage dans ces eaux australes. On a une diversité écologique. Alors, on a des espèces qui sont structurantes. Par exemple, cette éponge... Eh bien, va servir de support pour d'autres organismes. Ici, ce sont des crinoïdes, euh, des ophures. Elle va même servir d'abri. Euh, Quand on regarde à l'intérieur, on peut y trouver des larves de, de poissons ou d'invertébrés marins. Donc, cette éponge, à elle seule, bah, va structurer euh, des assemblages euh, de communautés. Et puis ici, on a un oursin, on appelle ça un sidaridé parce qu'il a des, des gros piquants. Et ces piquants ont la propriété de ne pas être recouverts par un tégument, ce qui permet aux organismes de pouvoir se fixer. Et euh, dans l'océan austral, eh bien, on s'est aperçu qu'il euh, pouvait y avoir plus de 30 espèces différentes d'organismes qui se fixaient sur ces piquants. Et ce qui a est détonnant, c'est que lorsqu'on a regardé euh, les galets qui étaient autour, eh bien, il y avait également beaucoup d'organismes qui étaient fixés sur ces galets. Et si on prenait un milieu comparable, c'est-à-dire un milieu avec galets où il n'y avait pas ces oursins, eh bien, la diversité de faunes euh, fixées sur les galets, était moindre. C'est pour ça qu'on appelle ces oursins des générateurs de biodiversité. Cette diversité écologique, eh bien, on va la trouver aussi dans les assemblages. Ici, on est au large de DDU. Eh bien, sur une faible surface, on s'aperçoit que les assemblages vont changer. On va avoir une mosaïque d'assemblages très euh, différente. Ici, c'est une population essentiellement à dominance d'acidité. Ici, on a des algues. Ici, on a des éponges. Là, vous voyez, c'est un substrat meuble avec plein, on devine tous les organismes qui sont dessous. Ici, c'est une zone où il y a passage d'iceberg et de ce fait, presque plus d'organismes fixés, seulement quelques formes vagiles. Alors, cette diversité écologique, eh bien, elle va être contrôlée par le type de substrat, effectivement, si vous avez des substrats meubles ou durs, vous n'aurez pas les mêmes organismes, par les courants, par les glaces, hein, si vous êtes sur une zone d'iceberg, eh vous aurez une faune plutôt opportuniste, et par les apports trophiques. Alors la chaîne trophique dans l'océan austral, elle est relativement simplifiée. Hein. Effectivement, vous avez euh, votre zooplancton. Euh, votre production primaire. Euh, ici, la boucle bactérienne. Et puis, euh, toutes ces productions primaires va alimenter le benthos qui est suspensivore. Ici, euh, vous avez des détritus qui proviennent de la faune qu'on retrouve ici, hein, telles que les phoques, les manchots. Et vous voyez, très peu de prédateurs secondaires, tertiaires. Donc, une, une chaîne trophique très, très simple, contraintes très fortement par l'environnement. On en a parlé, la température de l'eau, les turbulences, la glace de mer, les directions du vent, la salinité, les courants. Alors comment les organismes vont pouvoir vivre si euh, on sait que d'une part, je vous l'ai dit au départ, hein, la, la, la, la production primaire était très, très restreinte dans le temps. Euh, on peut se penser que ben, là, pas trop de vie dessous. Et euh, lorsqu'on regarde on s'aperçoit que c'est l'inverse, c'est en fait un vrai été indien. Donc sous la glace, on a des tas d'algues qui vont se développer et qui vont servir de nourriture à des organismes, et notamment le krill. Et puis vous voyez, le... cette production primaire va aller directement sur le fond et va alimenter tous ces assemblages qui se trouvent ici. La biomasse va être très, très importante, malgré cette saisonnalité de la production primaire. On s'aperçoit que les coefficients sont très, très forts. Et de même, on va avoir une abondance des organismes très importante. Ici, j'ai pris les ophures, Vous voyez, en moyenne, à certains endroits, on a presque 1000 individus au mètre carré, ce qui est énorme. On va avoir aussi des espèces clés, notamment le krill dans la partie méridionale de l'océan Austral. Alors, ce krill, vous voyez les, les biomasses hein, 7, euh, 725 millions de tonnes, c'est l'animal qui a la plus importante biomasse au monde. Ce krill va brouter les algues qui se développent sous la glace il va avoir une phase larvaire en, assez complexe en milieu profond et il va former des essaims. Et ce krill va notamment servir hein, aux, aux baleines aux euh, aux phoques et à d'autres organismes. Alors une découverte assez surprenante qui a été faite en mer de Vedel, ce krill, il vit dans les 50 premiers mètres de la colonne d'eau. Eh bien, lorsque euh, nos collègues allemands ont mis à l'eau le Rove euh, à des profondeurs de 3500 mètres, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont vu, vu qu'il y avait du krill à 3500 mètres de profondeur qui se nourrissait sur le fond. Donc toutes les théories qu'on avait par rapport à ce krill qui est le maillon important de la chaîne trophique mais juste dans les 150 premiers mètres eh s'avèrent euh, actuellement euh, pas faux, c'est-à-dire pas complet et au jour d'aujourd'hui on ne s'est pas encore intéressé à quels étaient euh, les prédateurs de ce krill à grande profondeur, ce qui implique euh, qu'à 3500 mètres eh bien, il va y avoir des organismes susceptibles de se nourrir relativement aisément. Une autre espèce clé qui se trouve plus dans la partie septentrionale de l'océan austral, c'est le poisson lanterne, qui va servir notamment aux manchots, à d'autres poissons, qui a une biomasse aussi euh, importante, moins importante que le krill. Et ce poisson lanterne, eh bien, va avoir une migration nictémérale, cest c'est-à-dire que la nuit, il va remonter. Euh, dans les eaux moins profondes et euh, le jour, ça va être un désert. Donc ces deux espèces vont aussi servir avec euh, tout ce qui est production primaire au réseau trophique. Je reviens à mon bentos. Alors, on va avoir, malgré cette mosaïque d'assemblage, on va avoir des communautés homogènes qui vont être dominées par les suspensivores. Qu'est-ce qu'un suspensivore Eh bien c'est un animal qui va se nourrir en filtrant les particules en suspension dans l'eau. Et là, les stratégies de filtration, bah, elles vont être différentes suivant les organismes. Hein, ici, vous avez des éponges, donc elles vont filtrer par le biais de ces oscules. Ici, vous voyez, vous avez des ophures, et ces ophures filtrent. Alors habituellement, les ophures, on en a ici, hein, on les voit sur le fond, elles ont leurs cinq bras, et elles vont être soit carnivores, soit elles vont brouter le, le sédiment. Eh bien ici, pour pouvoir capter un maximum de particules, bah, vous voyez, leurs bras font des zigzags. Et ainsi, vous augmentez hein, la surface à euh, filtrer. Ici, les comatules font un arc de filtration. Là aussi, elles augmentent leur surface de filtration. Donc, chaque organisme a développé sa propre stratégie pour pouvoir euh, capter le maximum de particules. Vous avez d'autres organismes, hein, comme les euh, Donc Dans les cnidaires, vous avez les coraux, les anémones de mer, où vous allez avoir différentes stratégies. Vous allez avoir cette espèce-là, qui va être lié à la saisonnalité du plancton, c'est-à-dire de la production primaire. Quand on va être en phase de forte production primaire, eh bien, il va avoir un haut taux de capture, un haut taux de renouvellement. Il va faire une production rapide de ses larves. Et puis, quand va venir l'hiver, eh ce binaire va... Euh, alors, je ne vais pas dire hiverner, ce serait un mauvais mot, mais va ralentir euh, tout son, son processus de vie et va attendre l'été après pour pouvoir Continuer à grandir, se reproduire et ainsi de suite. Vous avez ce cnidaire là, qui lui ne va pas dépendre de la saisonnalité du, du, de la production primaire, qui va se caractériser probablement par un faible taux de capture et euh, il va avoir des taux faibles de croissance, une production faible de larves, c'est-à-dire qu'il ne va pas dépenser beaucoup d'énergie, mais il va vivre régulièrement tout au long des saisons et on s'est posé la question quant aux sources de nourriture et on s'est aperçu qu'il y avait une remise en suspension là près euh, de la surface des euh, de la matière organique et l'hiver il allait se nourrir en fait de cette remise en suspension. Et enfin vous avez ce là qui lui va adopter euh, les deux stratégies c'est à dire que l'été il va fonctionner comme celui-là et l'hiver il va fonctionner comme celui-là. Donc, suivant l'espèce que vous avez, eh bien, vous avez des stratégies de nutrition différentes. Tout ça pour des suspensivores. On a d'un côté les suspensivores et de l'autre, on a des carnivores. Et là, les carnivores eh bien, sont essentiellement représentés par les euh, échinodermes, notamment avec les osures et les étoiles de mer. Les étoiles de mer sont, sont des carnivores assez voraces. Ici, vous avez des némertes, euh, des démertes et puis euh, des étoiles de mer qui s'attaquent à une proie. Alors, vu le, vu le gros tas, je ne vois pas ce qu'il y a dessous, mais ça pourrait être un manchot. Et puis, vous avez les pycnogonides aussi qui sont des carnivores qui sont très voraces. Une anémone de mer aussi en tant que carnivore. Et vous voyez là, c'est une astérie, donc un carnivore qui se fait manger par un autre carnivore. C'est une vraie jungle. Si on regarde les astéries, eh bien on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Et que suivant l'endroit où vous vous trouvez sur le, euh, le plateau euh, continental, hein, que, et puis lorsque vous descendez jusqu'à la plaine abyssale, eh bien, au fur et à mesure en fait, que vous descendez, dans, le, dans votre océan, eh les stratégies de nutrition vont euh, changer. Vous voyez, dans les, dans les faibles profondeurs, on va avoir essentiellement des euh, astéries euh, qui vont être trit, euh, carnivores avec un petit pourcentage de trit, détritivores. Et puis ensuite, on voit apparaître un peu d'astéries euh, omnivores. Et puis là, bah, on ne sait pas trop il apparaît, une fraction dont on ignore le, le mode d'alimentation et petit à petit, eh bien, euh, on s'aperçoit que ce sont les astéries omnivores qui vont euh, se être prédominantes, voire des astéries nécrophages. Donc, il y a un moment, aux grandes profondeurs, eh bien, quand vous avez plus grand chose à manger, eh bien, vous n'avez plus, j'allais dire, une stratégie cible. Vous allez manger tout ce que vous trouvez. Alors là, c'est une découverte aussi assez récente. On s'est aperçu qu'on avait à faible profondeur, vous voyez, 30 mètres de profondeur, des, euh, des éponges. Alors, c'est une nouvelle espèce qui a été décrite et qui sont carnivores. Et en fait, elles vont capter les petits euh, animaux, notamment des petits crustacés, hein, par, ces par ces petits filaments là, vous voyez. Et puis, il y a à l'intérieur de leur squelette ces espèces de, de sclérites en forme de pince qui vont attraper les petits, euh, les petits animaux. Donc, donc, on connaissait les espèces carnivores en milieu profond ou dans des grottes, mais on ne connaissait pas au jour d'aujourd'hui euh, des espèces carnivores qui vivaient à euh, faible profondeur en milieu côtier. Quand on regarde euh, cet impact de la prédation, euh, voici ici. Un cas, j'allais dire, idéal. Vous avez euh, ici donc, des phytodétritus qui sont mangés par une étoile de mer qui s'appelle Autonaster, qui est là. Cette étoile de mer va également manger cette éponge ici. Cette éponge, elle a tendance à avoir une, un taux de croissance très, très rapide. Et s'il n'y a pas de prédateur, eh bien, elle va empêcher les autres éponges de s'installer. Donc, quand le système est à l'équilibre, eh cette éponge est prédatée. Donc ici, on voit par cette étoile de mer là et par celle-là. Et du coup, les autres éponges peuvent s'installer sans trop de problèmes. Si vous déséquilibrez le système, comme c'est le cas ici, hein, dans cette station, on a en fait des phytodétritus très abondants, ce qui fait que cette étoile de mer qui se nourrit des phytodétritus va se développer de façon prépondérante, va empêcher l'installation de, des autres étoiles de mer et va se nourrir des autres éponges. Donc on se retrouve dans un milieu complètement déséquilibré avec une prédominance de cette étoile de mer. Si je vais sur cette station ici, on s'aperçoit qu'il y a un équilibre euh, et que non seulement il y a équilibre, mais par rapport à la figure théorique, eh bien, on a d'autres espèces qui vont venir prédater les éponges qui sont ici. Globalement, pour faire court, un milieu ici avec une production primaire plus faible eh bien, est plus en équilibre qu'un milieu où la production primaire est forte. Alors. C'est vraiment en résumé. En fait, il y a aussi des différences ici un peu de profondeur et de couverture algale. Une caractéristique de la faune euh, australe, je vous en ai parlé au début, c'est l'endémisme. Alors, qu'est-ce que l'endémisme Eh bien, ce sont des espèces qu'on va trouver que dans l'océan austral et pas dans les autres océans. Je n'ai pas dit que les étoiles de mer, on n'en trouvait pas ici. Je, je dis que les étoiles de mer qu'on trouve, les espèces, dans l'océan austral, ce ne sont pas les étoiles de mer bretonnes. Et ça va même... Euh, c'est même vrai pour les gens. C'est-à-dire qu'on a des genres qu'on ne trouve que dans l'océan austral. Alors, pourquoi cet endémisme Eh bien, en fait, cet endémisme va refléter la longue période d'histoire évolutive de l'isolement antarctique. Hein Je vous rappelle que euh, l'Antarctique euh, et l'océan Austral ont complètement été isolés euh, au niveau de l'Oligocène, que euh, ce continent est isolé voilà, donc depuis plus de 40 millions d'années et que ce temps eh bien, est suffisamment long pour que les espèces qui se situent dans cet océan se soient différenciées ou soit en cours de différenciation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. ce sont les spécies flock, et c'est ce qui explique cet endémisme très, très fort dans cet océan. Une autre caractéristique, et le ribassie. Alors, qu'est-ce que le ribassie Eh bien, ce sont des espèces qu'on va retrouver dans des grands intervalles de profondeur. Quand on regarde la faune bretonne, il y a un étagement, c'est-à-dire qu'on va trouver des espèces entre 0, 0 et 20 mètres, Et puis, ça va changer. On va avoir d'autres espèces entre 20 et 100 et ainsi de suite. Il y a un étagement de la faune. Eh bien, dans l'océan Austral, vous voyez, les espèces ne sont pas étagées. On va retrouver des espèces qui sont présentes entre 9 et 1700 mètres. Le plus... Voilà, le Némètre, Là, on le retrouve entre 0 et 3600 mètres de profondeur. Donc cet, cet étagement euh, n'existe pas et euh, on va retrouver la même espèce, quelle que soit la profondeur. Alors pourquoi euh, bah, ici, un exemple, euh, quand on regarde en Europe, vous voyez, on voit très très bien ici euh, l'étagement qui se fait, alors qu'ici, on a une ligne droite entre 0 et 100 mètres. Et pourquoi on a cette eh bien on l'explique par le, la succession de périodes glaciaires et interglaciaires. Quand vous êtes en période interglaciaire, donc la glace découvre le plateau continental, vous avez une faune qui s'installe, et puis au fur et à mesure que la période glaciaire s'installe, eh la glace Con, euh, avance sur le plateau continental faisant reculer les faunes ou les, les, les, les détruisant même, hein, vous voyez. Et puis ici, la faune est complètement détruite. Il n'en reste plus que sur la pente. Ou dans certains cas, si le plateau est irrégulier et qu'il y a des poches, on peut avoir effectivement quelques euh, survivants ici. Et puis lors de la période de déglaciation, eh bien, il y a le retrait des glaciers qui vont, va libérer ce plateau et la faune qui est profonde va venir le recoloniser. C'est ainsi qu'on explique cette grande amplitude de profondeur. Alors ici, c'est un iceberg, c'est pour montrer le, le passage euh, d'un iceberg, la, la destruction de, du milieu due à la glace. Une autre caractéristique, hein, c'est le métabolisme lent des organismes couplé à une durée de vie longue. Alors, il est euh, convenu entre tous les scientifiques que, par exemple, ces éponges euh, qui font 2 mètres d'eau et plus d'un mètre de diamètre, eh bien, on estime qu'elles sont âgées de plus de 200 ans. J'ai mis un point d'interrogation, puisque c'était une hypothèse. Ici, si on prend la légine... On voit là a une durée de vie de 45 ans, ce qui est important pour un poisson, il en en est sûr. Et vous voyez, il y a une maturité sexuelle tardive 10 ans. Ça, a priori, pour un certain nombre d'espèces, euh, ça s'avère euh, vrai que le métabolisme est lent. Alors pourquoi Parce que les eaux sont froides. Du coup, vous avez une physiologie qui change. Mais dans la nature, rien n'est simple. Et puis, nous sommes face à un système complexe. Et si on regarde... Euh, en mer de, de Vedel euh, En 1960, une passerelle en bois tombe d'un navire et les chercheurs, lors de leurs expériences, eh vont plonger sur, cette, euh, sur ce site et ils s'aperçoivent dans les années 1970 que cette passerelle est en fait recouverte d'éponges. Cette éponge-là, dont je vous ai mis le nom, euh, recouverte d'éponges, les chercheurs reviennent en 1980 et euh, ils s'aperçoivent qu'il euh, n'y a plus d'éponge. Et en fait, ça, cette euh, disparition est liée à un épisode où il y a eu de, des glaces de fond qui, qui se sont euh, faites. C'est-à-dire qu'il a fait un peu plus froid et la glace a, a gelé, détruisant tout ce qui se trouvait sur cette passerelle. En 2000, il y a eu un important vélage d'un iceberg. Il y a eu de ce fait un changement de la production de phytoplancton. Et quand les chercheurs sont allés plonger sur ce même site, eh bien, ils se sont aperçus euh, que s'étaient développées euh, des éponges, ces fameuses éponges qui font 2 euh, mètres de haut. Euh, et en deux ans, ces éponges avaient euh, pris euh, plus de 30 de leur taille. Donc vous voyez déjà, croissance lente, en prenait un coup et les chercheurs se sont mis euh, à réfléchir et on pense que ces éponges en fait sont capables de répondre rapidement à un, un changement d'environnement qu'elles peuvent s'installer donc et conquérir des, des territoires vierges et de ce fait et eh bien le taux de croissance est bien plus rapide que prévu et au jour d'aujourd'hui, euh, les chercheurs, bah, tant qu'ils n'ont pas fait d'expérience, euh, n'osent plus s'avancer quant au taux de croissance. Euh... Alors, j'espère que ça va marcher, là, On film. Ah, zut J'ai un souci. Ah, non, Je vais poser ça là. Je ne suis pas très douée avec le... Oui. Alors... Ici, vous voyez, on voit effectivement la grande diversité l'abondance. Ici, raclage d'un iceberg, hein, c'est typique, ça fait un peu comme les moraines. Alors là, le, la caméra, elle est mise sur un chalut, hein, c'est pour ça que ça bouge. Donc raclage. Et puis, vous voyez là, ici, bah, installation d'espèces qu'on appelle opportunistes. Hein, ce sont des acidies, on les appelle aussi les tulipes de glace. Ce sont les premières espèces qui vont recoloniser, donc elles ont un taux de croissance très, très rapide, qui vont recoloniser les territoires laissés vierges par les icebergs. Et sur ces tulipes, eh bien, vous voyez, il y a des organismes vagiles qui viennent se fixer. Ensuite, au fur et à mesure du temps, eh bien, on aura des successions de faunes pour revenir sur des écosystèmes tels qu'on a l'habitude de les voir dans le milieu austral. On a des cycles vitaux qui sont originaux. On revient ici à la légine qui est très étudié parce que c'est un poisson qui est pêché, qui est très apprécié des Chinois. Donc, elle a une croissance qui va s'effectuer avec une migration et un changement de régime alimentaire. C'est-à-dire que les jeunes individus vont se retrouver en eau peu profonde et vont manger de la, des, des petites formes. À la moitié de leur vie, on va les retrouver... Euh, au bas du plateau et au euh, continental. Et puis, à la, à la moment de la maturité de leur vie, on les retrouve dans des eaux beaucoup plus profondes. Et là, elles se nourrissent essentiellement de ces Et on s'est aperçu euh, que ces légines adultes et bien, étaient capables de faire d'énormes euh, migrations afin de se nourrir. Une autre spécificité de cette faune antarctique, c'est le gigantisme. Alors, vous voyez ici, les némertes font plus de 2 mètres de long. Habituellement, c'est quelques centimètres. Je vous ai parlé des éponges. Les picnogonides, vous voyez, ils sont quand même impressionnants. des Pycnogonides, on en a ici, hein, en Bretagne. Ils ont la taille de, de, de longue de mon petit doigt. Ici, les isopodes, ils tiennent dans la main. Bah, les isopodes qu'on trouve dans nos eaux bretonnes, il faut les regarder à la loupe binoculaire. Donc, vous voyez... Des organismes, alors c'est notamment des organismes qui n'ont pas de squelette calcifié, vont présenter des, euh, du gigantisme. Alors ici, j'ai pris un petit crustacé pour vous montrer que euh, à Madagascar, eh ben, la, la taille euh, la plus grande ben, c'est 4,6 mm. Si je prends dans les eaux britanniques, c'est 8,7 mm, et si je prends en, en, dans l'océan astral, eh vous voyez, c'est 16,7 mm la moyenne de taille. Donc, le gigantisme existe à tous les niveaux. Alors, pourquoi un tel gigantisme Il y a plusieurs hypothèses. On pense que c'est physiologique et biophysique. On pense aussi que ça peut être écologique et biogéographique, ou bien ontogénique et évolutif. A priori, il semblerait que ce soit une combinaison de tous ces facteurs qui expliquerait ce gigantisme. Une autre spécificité concerne les formes incubantes. Dans le milieu austral, vous avez énormément d'espèces qui vont incuber leurs jeunes. Alors, c'est frappant chez les euh, oursins. Hein, quand on regarde un oursin ici sur nos côtes, on est incapable de savoir le sexe en regardant le squelette d'un oursin. Eh bien, ici, c'est facile. Ici, vous avez un mâle et là, une femelle. Et la femelle, eh bien, elle va avoir des poches incubantes dans lesquelles on va trouver des œufs et des juvéniles. Alors cette incubation, ben ici on a une étoile de mer hein, qui incube ses petits. On a pensé au départ que euh, c'était lié euh, aux conditions euh, du milieu austral. Hein. On se disait, ben voilà, c'est du développement direct, c'est dû à la brièveté du cycle planctonique, les températures basses. L'avantage de ce développement direct, eh c'était de soustraire les larves, normalement les échinodermes quand ils se reproduisent, ont des larves qui vont être dans le plancton, et bien là, vous enlevez les larves de, de ce plancton et vous les enlevez des conditions très dures. Or, si on regarde des environnements qui sont un peu extrêmes, comme l'Arctique ou les mers profondes, on a des conditions qui sont similaires, et bien on s'aperçoit que là, la viviparité, elle est peu développée. Et en fait, c'est lorsqu'on s'est mis à regarder les groupes fossiles qu'on s'est aperçu qu'il y a 65 millions d'années, le mode incubation est un mode fréquent qu'on retrouvait partout dans les eaux de toutes les mers et que c'est au moment en fait de l'isolement de l'Antarctique et puis de la création du front polaire que cette, ce mode d'incubation est resté dans ce milieu austral et qu'il a pratiquement disparu des autres océans. D'autres caractéristiques de, de, de ces faunes qui vivent dans cet océan austral, je ne vais pas toutes vous les donner, mais je vais vous donner les plus marquantes, eh c'est que euh, les animaux, et notamment les poissons, ont développé euh, des adaptations pour pas que leur sang gèle. Hein. Normalement, on est dans un milieu très froid, donc le sang devrait geler. Eh bien, on va avoir des protéines... Antigel, hein, un peu comme quand vous avez un diesel et que vous allez en montagne, hein, vous mettez de l'antigel. et eh bien, en fait, ces protéines antigel vont euh, au moment où le sang va commencer à cristalliser, on va avoir un petit cristal et ça va éviter que tout le sang se cristallise. Hein, il va juste avoir des petits cristaux et du coup, l'animal euh, bah, va pouvoir survivre sans problème. D'autres ont carrément perdu leur hémoglobine, c'est à dire qu'ils vont avoir un sang blanc. Hein, pas rouge, puisque l'hémoglobine donne la couleur et vous allez me dire mais comment ils peuvent respirer, puisque l'hémoglobine permet le transport de l'oxygène. Eh bien, je vous ai dit que l'oxygène était dissous dans l'eau était double. Du coup, l'oxygène va être absorbé par l'animal, par la peau. On s'est aperçu qu'il y avait des protéines antigèles dans certaines algues et on le recherche dans d'autres invertés et on le recherche aussi chez certains invertébrés. Une autre adaptation concerne cette algue brune qui est endémique et qui vit, vous voyez, à plus de 5 mètres de profondeur. D'habitude, les algues vivent rarement aussi bas. Donc, ça vit à plus de 5 mètres de profondeur. Elle va avoir des contraintes énormes, qui sont des contraintes de température, des contraintes... Eh l'extrême saisonnalité, il y a très peu de jours. Hein, donc, il faut s'habituer à avoir peu de jours et en plus, très faible apport de lumière. et eh bien, cependant, malgré toutes ces contraintes, elle est capable de vivre parce qu'elle a de forts niveaux de euh, fluorotamine qui permettent en fait la photosynthèse et qui vont lui permettre de survivre à ces contraintes très dures. Voilà, globalement, je vous ai tressé le paysage de cette faune diversifiée, riche et adaptée. Maintenant, je vais vous brosser un petit peu les impacts du changement global sur ces écosystèmes. Alors, quels risques pour ces écosystèmes eh Il faut savoir que l'élévation de température entraîne une dislocation des glaciers, et ce, depuis 1974. Vous voyez, c'est plus de 13 500 km d'icebergs qui se sont détachés. Le dernier événement majeur, eh c'est la plateforme du Larsen B, qui était là hein, en 2002, qui a libéré une surface de plus de 3 250 km², et du coup, a libéré ici une zone qui était prise par la glace depuis plus de 5000 ans. Donc depuis, eh bien, on est allé voir ce qui se passait, et euh, on est en train d'étudier les premiers spécimens. Alors, euh, quels sont les, les impacts dus à ce vélage important eh bien, D'abord, on va avoir une hausse importante du niveau de la mer, suite à l'augmentation du débit des glaciers, une diminution de la banquise, une des salures importantes des eaux, hein, c'est de l'eau douce. Et puis, on va avoir ce raclage important des fonds sous-marins, hein, je vous l'ai dit, jusqu'à 500 mètres de profondeur. Donc, si ça arrive régulièrement, eh bien, votre faune elle n'a pas le temps de s'installer. Et on va arriver à un désert. L'élévation de température de l'eau, euh, les climatologues ont prévu hein, euh, qu'elle allait augmenter. Et là, elle a augmenté de 2,5 degrés en 50 ans. Quelle est la solution pour la faune ben, Quand vous voyez... Sur le fond, et que vos, jeux, vos conditions de vie changent, vous pouvez soit migrer, mais ça, c'est vrai si vous bougez, quand vous êtes fixé, c'est pas possible, soit vous vous acclimatez au niveau de l'individu, soit vous vous adaptez au niveau de l'espèce. Et puis, j'allais dire, non seulement pour migrer, il faut pouvoir bouger, mais en plus, quand vous êtes au pôle sud, dans le milieu le plus froid, c'est dur de trouver encore plus froid, hein, donc la migration se révèle assez difficile. De ce fait, on peut se poser la question quel va être le devenir pour ces poissons qui sont adaptés aux eaux froides, pour ces formes incubantes et puis pour ces écosystèmes uniques de suspensivores. Pourquoi bah, Parce que si les eaux se réchauffent trop, on va avoir des espèces invasives qui vont arriver. Et déjà, on s'aperçoit au niveau de la péninsule antarctique, il faut savoir qu'au niveau de l'Antarctique, euh, l'impact du réchauffement climatique est très, très fort au niveau de la péninsule antarctique. Alors la péninsule antarctique, c'est la péninsule qui se trouve en vis-à-vis -vis avec l'Amérique du Sud, pour vous situer. Eh bien, on s'est aperçu qu'en 2007, arrivait un crabe euh, sur ces milieux-là. Et la faune euh, locale n'est pas euh, adaptée à se défendre. Chimiquement, j'entends contre ce crabe. Et puis, on peut se poser la question bientôt des requins en Antarctique. Un autre risque, c'est la surexploitation des ressources. Alors, il y a de la pêche avec trois modes. La pêche au chalut, la pêche à la, à la palangre et la pêche au casier. Petit aperçu des captures cumulées. Vous voyez, euh, ça en fait quand même pas mal avec le krill. Et le poisson, euh, notamment, qui sont les principales euh, proies pêchées. Alors, il y a déjà un risque avec l'action hein, des chaluts. Ce sont des chaluts de fond. Un autre risque qui est lié à la pêche à la palangre, c'est la mortalité accidentelle hein, des oiseaux, et qui est un vrai défi pour les armateurs. Et actuellement, on travaille beaucoup avec les amateurs pour limiter ces euh, mortalités accidentelles. Et ça commence à fonctionner. Quel risque pour euh, ces écosystèmes bah, Je vous ai dit tout à l'heure que euh, mon petit krill, là, euh, il se nourrissait euh, des algues qui étaient sous la banquise. Donc, si je reste chauffe et qu'il y a diminution de la banquise, eh bien, je vais avoir un déclin de la, masse, de la biomasse du krill. Il faut savoir que le krill est pêché énormément, euh, il est consommé et que euh, cette surpêche entraîne également un déclin de la biomasse du krill. La nature n'aime pas le vide, donc à la place du krill, qu'est ce qui va apparaître? Ce sont les gélatineux. Le problème, c'est que dans l'océan austral, on n'a aucun prédateur de gélatineux. Je vous avais dit tout à l'heure que le krill était à la base de la chaîne trophique. Eh bien, On va se retrouver dans une impasse biologique. Enfin, euh, derniers impacts, perturbations liées au tourisme, il y a de plus en plus de tourisme effectué en subantarctique et en Antarctique, on a des pollutions accidentelles, des introductions de peste, hein, c'est-à-dire introduction d'espèces euh, indigènes, et puis il y a une concurrence hein, entre les prédateurs euh, naturels et l'homme au moment de, de la pêche, donc... Tout ceci fait qu'actuellement, les scientifiques se penchent beaucoup sur la conservation de ces milieux. Alors, pour bien conserver, déjà, il faut connaître les paramètres biologiques des espèces. Et vous l'aurez compris, on est loin de tout connaître. En termes de pêcherie, eh bien, il faut mesurer l'impact de ces pêcheries sur l'environnement marin, modéliser l'exploitation pour obtenir une gestion durable, proposer des mesures de conservation qui vont permettre de concilier cette exploitation durable et le respect de l'environnement. Et actuellement, eh bien, il y a eu une création d'une zone économique. Il y a des cadrages qui ont été faits, des mesures de régulation. Et il y a également une maîtrise de la pêche illégale qui est faite dans ces eaux-là. On a, au niveau des Kerguelen, créé une réserve en octobre 2006 avec une réserve terrestre et surtout une réserve en domaine marin, qui est la plus grande réserve de France en milieu marin. Elle est actuellement en cours d'accroissement. On a, au niveau euh, de la terre Adélie, créé deux, euh, deux zones d'écosystèmes marins vulnérables, c'est-à-dire que lors d'une de nos missions, grâce aux vidéos prises sur le chalut, on a découvert des zones très, très riches en coraux et euh, du coup, on les a <coughs> déclarées comme zones sensibles. Et pour finir, une petite note quand même positive et vous montrer la beauté de ces lieux. Si ça veut marcher. Non, ça ne veut pas marcher. Alors on va tricher. Parce que je tiens absolument à vous montrer celui-là. Euh, voilà. voilà. Donc là, c'est au large de la Terre Adélie. Donc vous voyez là, ce qu'on voit beaucoup nager, sont les comatules. Les poissons sont sur le fond. Donc, c'est très, très gracieux. On les appelle les valseuses de la mer. Et surtout, voilà, c'est en train d'atterrir à Mérir. Et je trouve que c'est superbe. Donc là, on est dans des zones très préservées. Voilà. Et du coup, je ne sais pas comment on revient là. Donc, j'en ai fini. Et je vous remercie pour votre attention.